Bonjour et bienvenue dans cette mini-capsule consacrée au développement d'expressions algébriques. Alors concrètement, quand on vous demande de développer une expression, ça veut dire que vous avez un produit et que vous allez devoir le transformer en une somme ou en une différence. Donc ce qu'on vise dans le résultat, c'est des plus ou des moins, et qu'il n'y ait plus aucune parenthèse. Je vous illustre la méthode avec deux cas de figure. On va prendre trois nombres, trois inconnus, qu'on va appeler A, B et C. On va essayer de développer l'expression A, facteur de B plus C. Alors premièrement, quand vous voyez une lettre juste avant une parenthèse, sans aucun signe ou avec parfois un point, euh, tout simplement c'est comme si on avait une multiplication. Hein. Ici notre opération c'est A fois B plus C. On vous a dit dans le cours que la multiplication est distributive. Ça veut dire que notre A va être multiplié par tout ce qui se trouve dans la parenthèse, donc par B et par C. Concrètement, pour ne pas vous perdre, n'hésitez pas à utiliser des flèches au brouillon. Ici, A fois B plus C, ça va donc nous donner A fois B donc AB, plus A fois C, donc AC, tout simplement. Alors attention, il faut quand même respecter le signe de la multiplication. Par exemple, si mon opération c'était A fois B moins C, le développement aurait donné AB moins AC. Et même chose, si notre A était un nombre négatif, moins A fois B, ça fera moins AB, et moins A fois C, ça fera moins AC. Donc, moins A fois B plus C, ça donnera moins AB moins AC. Alors, deuxième cas de figure, avec quatre nombres cette fois-ci. A moins B, multiplié par C moins D. Pour développer tout ça, on va utiliser nos flèches, comme d'habitude. A sera multiplié par C et par D, et B sera multiplié par C et par D également. On fait bien sûr très attention au signe de la multiplication. A fois C, ça nous donnera AC a fois moins d, ça va nous donner moins ad, moins b fois c donnera moins bc, et moins b fois moins d nous donnera plus bd. Je vous propose un petit exercice autocorrigé. Euh, mettez en pause la vidéo, essayez de le résoudre, et rendez-vous dans quelques secondes pour la correction.